Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK.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 je ne vous ai pas montré certains bundles et il y en a des nouveaux, notamment deux, regardons le calendrier des events, on a le monde béni, on a l'année du lapin cette année les amis, c'est l'année du lapin, joyeuse fête, année prospère c'est là qu'on a les cartes et on va avoir tranquillement l'arrivée du meilleur event de tous les temps, évidemment œil vif et main habile alors là, je vous le ferai, c'est obligé en vidéo, parce que le puzzle c'est tout de même l'event où on peut rafler entre si je dis pas de bêtises hein, 900 et 3600 j'aime sans vraiment faire d'efforts, juste en le faisant, en suivant les règles de base que je vous donnerai et que je vous ai déjà donné il y a quelques mois déjà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu le puzzle, et eh bien vous raflerez des gemmes gratuitement. Et les gemmes c'est de la balle, les gemmes c'est la vie, les gemmes on ne crache jamais dessus. Donc on les prendra. Commençons tout de suite donc par... Monde béni, pendant 5 jours hein, de connexion, on va pouvoir avoir des petits rewards comme d'habitude. Là, il n'y a rien, c'est des sculptures épiques, c'est éclaté. Mais surtout, ça va nous servir à avoir des gâteaux de riz et des pack lapin acheté compte des gemmes lors de l'événement de l'année du lapin à échanger compte des récompenses alors non là c'est pas acheté compte des gemmes en se connectant pendant les 5 jours consécutifs de l'event on peut les récupérer et sinon pour le reste hein, c'est le seul endroit où on peut en avoir on les aura peut-être dans d'autres jours si je dis pas de bêtises on en aura peut-être en jour 5 parce que c'est la récompense la plus difficile à obtenir et celle qui sert à pas mal de choses on a l'année du lapin évidemment en donnant les petits euh, gâteaux de riz on va pouvoir obtenir des rewards et ces rewards vont nous permettre dans le store hein, d'acheter des choses comme un thème de ville le palais céleste par exemple qui donnera un bonus à D'infanterie, tranquille, 5%. En revanche, santé des archers, moins 5. Bon, c'est l'attaque de l'infanterie au-delà de ton skin. Bon, il est sympa, il n'est pas oufissime, hein. mais il est cool le skin. Mais... Je vous le déconseille de vous déchirer pour l'avoir, il n'est pas très utile, hein. 5% d'attaque, c'est pas ouf, je vous le rappelle, hein. la défense est supérieure à l'attaque et la santé est supérieure à la défense. Donc entre attaque et défense on prend défense, entre santé et défense on prend santé et entre tous on prend toujours la santé évidemment. La santé, évidemment, comme on le dit, en bonne année. On a aussi bon, le bon de décoration du festival. Et surtout, on a les sculptures légendaires. Difficile d'aller les chercher, les sculptures, sans acheter des bundles. On va aller voir le bundle, s'il vaut le coup ou pas. Après, année prospère, donc qui va nous permettre d'avoir des petites re rewards. Hein, ça dépend euh, si vous êtes motivé ou pas, mais normalement, vous pourrez aller chercher, je crois, si je dis pas de bêtises, des jetons de cuivre. Après, ces jetons de cuivre, hein, vous allez pouvoir les échanger. Enveloppe rouge, porte-bonheur. Là, on est dans le nouvel an chinois. Pendant l'événement, envoyez des enveloppes rouges aux autres gouverneurs via le chat du Royaume ou de l'Alliance. Chaque enveloppe rouge peut être récupérée par cinq gouverneurs différents max. Premier arrivé, premier servi. Les enveloppes rouges non utilisées seront récupérées par le système après la fin de l'event. Là, on est sur du classique. On a souvent ces, euh, euh, ces enveloppes-là. On les a tout le temps lors du nouvel en chinois. On les a à d'autres events, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on en a aussi des enveloppes à la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous les envoyez dans le chat. Hein, et le premier arrivé, vous voyez, je l'ouvre et je récupère. Il y en a qui ont eu de la chance. Ils ont eu des gemmes. Je récupère classiquement là vraiment. On est sur de l'ultra classique. Mais c'est des rewards qui font toujours plaisir. Au niveau des bundles, les amis, on a la célébration du jour de l'an. Alors oui, hein, si vous n'avez pas vu, je suis sur mon compte le plus puissant. Mon compte à 68 433 de puissance. Hein. On va retourner après pour parler du niveau légendaire, bien évidemment sur mon main, hein, sur mon compte principal. Donc, célébration du nouvel an. On a un bundle. Écoutez, ce bundle, qu'est-ce qu'il vaut donc on obtient 1050 gemmes pour 6 balles, alors pourquoi 6 balles Pour vous ça peut être moins cher, effectivement c'est normal, achetez sur PC, n'achetez pas sur iOS hein, les amis, là je suis sur mon iPad, alors que sur PC c'est 4.99, on gagne déjà euros pour le premier bundle ça fait 20% de remise quasiment 15% c'est énorme donc bien évidemment le plus haut bundle est à 119 balles on gagne 20 balles parce que sur pc il a 99 euros donc laissez tomber n'achetez pas sur ios c'est de l'arnaque donc sur ce bundle sur le premier niveau on a une plaque de nom avec la chance du lion on a une enveloppe rouge on a 25 gâteaux de riz 25 packs lapins ça c'est intéressant ce qui fait que, grosso modo, pour 6 balles, on va pouvoir aller dans le store. Tac, on retourne dans le store. Pour 6 balles, qu'est-ce qu'on peut se payer après dans le store Alors, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Dans le store, pour 6 balles, on récupère une sculpture en or. Vous allez me dire, oui, euh, c'est super cher, 6 balles pour une sculpture en or. Oui, mais... C'est à peu près euh, le prix d'une sculpture en or. C'est pas trop déconnant, surtout après, ça devient encore plus rentable sur les niveaux d'après. Puis des accélérateurs, des ressources et du pack VIP. Est-ce que ce bundle est intéressant Alors, si on le cumule à récompense de recharge, hein, où on va pouvoir récupérer, je vous le rappelle, 10, euh, 20 et 30 sculptures. Si on le cumule à récompense de recharge, oui, les trois premiers niveaux jusqu'à 20 balles, faut pas aller jusqu'à 50 balles, jusqu'à 20 balles, c'est intéressant. Au-dessus, encore une fois, si vous êtes un middle spender, une wall, mais pas un free player évidemment, ça devient intéressant. Mais sinon, non, euh, excepté la récompense de recharge, je ne vous conseille pas, je vous déconseille même d'investir dans ce bundle. Et on a évidemment donc la récompense de recharge et dans les autres bundles qu'on pop récemment dont je ne vous ai pas parlé, on a le trésor du Triumvirate hein, qui va vous donner un coffre au choix de formation. Bon, celui-là, je vous le déconseille. Franchement, ça ne vaut pas le coup. C'est super cher. Donc, en récompense de recharge, allez chercher la célébration du jour de l'an. Allez chercher le en-tenue. Le en-tenue, c'est intéressant. Si vous n'avez pas besoin de en-tenue, ok, là, vous pouvez aller sur le trésor du Triumvirate. Mais sinon, non, c'est pas oufissime. Et puis vous avez le fonds de développement, ou non, le de, dépôt d'approvisionnement de gemmes qui fonctionne et qui là aussi est rentable si vous ne l'avez pas encore acquis. Voilà pour les bundles. Donc ne claquez pas dans n'importe quoi, c'est pas forcément. Utile les amis, et n'oubliez pas que le store qui est ici, hop là, le store qui est ici pour cet event là, on y retourne, ce n'est pas le store le plus intéressant pour les events là, le l'Esmeralda, voilà, Esmeralda c'est quand même mieux, même si c'est moins bien que la deuxième file à 7000 et en, partant en parlant d'Esmeralda n'oubliez pas, on aura aussi vous, avez, vous allez avoir vous allez avoir, difficile hein, fatigué, vous allez avoir la faillite de la boutique la faillite de la boutique, c'est toujours sympa hein, mais ne faites pas n'importe quoi sur cette faillite là, il faut vraiment bien choisir ce qu'on fait moi, même en cas de faillite de la boutique, j'achète que les trucs qui sont avec des ressources, je ne prends que et uniquement les expansions euh, d'armée, les expansions 50% d'armée pendant 4 heures. C'est les seuls que je vais acheter s'il y a une remise d'au moins 70% en dessous de 70%, je ne l'achète pas. Retour sur mon compte principal les amis, et on va parler à présent du niveau légendaire. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que je ferai des tests et j'irai voir les retours de tous les joueurs. Et je vous confirme les amis, contrairement à ce qu'on pourrait penser la première fois, Lilith a bien fait une modification par rapport au premier pop de la crise de Séroli. Ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas celui des groupes avec lequel, lesquels je joue de manière aléatoire. C'est vraiment Lilith qui a patché. Alors, elle a patché comment Je vais vous prendre le cas de Frida très précisément. Elle a patché avec les heals qui sont beaucoup plus forts au niveau des loars. Après, j'ai également l'impression, et là vous allez pouvoir me le confirmer euh, les amis, que les loars ont deux choses de plus. La première, ils sont beaucoup plus résistants. Et la seconde, ils heal beaucoup plus fort lorsqu'il euh, lorsqu va avoir cette flaque de poison. Alors, je prends le cas de Frida. Mais pour Akeok, c'est pareil. Akeok ne se il est pas à cette hauteur-là lorsque le petit... Enfin, ce n'est pas eux qui se c'est euh, le petit euh, Loar aussi qui se trimballe avec sa charrette là. Eh bien, il ne l'est est pas à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je pense... Et il était moins résistant aussi euh, avant. C'est pour ça que je pense que là, il y a vraiment eu une modification qui a été faite. Et il est très, très difficile de réussir sans un groupe fixe si vous prenez des groupes aléatoires comme je le fais là hein. alors là moi je pourrais prendre un groupe de mon royaume plusieurs le font et plusieurs l'ont réussi mais la dernière fois moi je l'ai réussi avec un groupe aléatoire j'ai réussi tous les boss avec un groupe aléatoire donc sur le papier il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas alors après c'est sûr que il euh, y a pas mal de joueurs qui font n'importe quoi regardez déjà là on n'a pas de tank il nous manque un tank et on a deux soutiens bon c'est pas tout à fait incohérent avec deux soutiens on va pouvoir avoir plus de heal il y en a un en plus qui a un buff buveur de sang, l'autre il a le buff lumière guérisseuse donc, c'est pas déconnant. Déjà, les deux mecs qui sont de la même alliance, tiens c'est sûr que le dernier allait sortir. Les deux mecs, ils sont des 27 SK. Donc, ils ont chacun pris euh, deux profils cohérents. Ah, tiens L'autre aussi, il est parti en DPS. Zone éblouissante, par exemple. Hein, on crée une zone éblouissante de 10 secondes qui va nous rendre un point de vie. Là, on a un tank. Ce qu'il faudrait, c'est quand même des PS. Mais on a un tank des 15 KL. Je ne connais pas euh, cette, euh, cette alliance. Les 27 SK, on les a déjà vus il y a, deux, il y a une saison. Hein, on les avait vus. Voilà. Là, en revanche... Ça va être n'importe quoi. Il y a aussi de ça, je pense que depuis le patch, je trouve que euh, Lilith essaye moins bien. Tiens, il y a un des 27 SK qui est parti. Forcément, l'autre va partir. Je trouve que Lilith essaye moins bien d'équilibrer les groupes sur les équipes recommandées. Vous le voyez là, est-ce qu'on va réussir à faire un groupe Non, on n'arrivera pas à faire de groupe. En fait, c'est le mec qui retombe toujours avec nous car il n'y a pas suffisamment de groupe. Pareil, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs ont, et dites-moi en commentaire, hein, vous votre ressenti, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs ont abandonné l'idée de faire le niveau. C'est pas possible, hein, on va jamais y arriver. Maintenant, c'est le temps qui est parti. ont abandonné l'idée de faire le niveau légendaire je trouve que c'est nettement plus difficile qu'avant de, euh, de se faire un groupe c'est beaucoup plus long entre la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui alors hier en plus je vous ai fait une ellipse hein. là je la fais pas volontairement bon là on a un mec des mimes à 125 millions qui ont en DPS alors la puissance ça fait pas tout mais on peut penser qu'à 125 millions il va piquer il nous aurait fallu un tank mais ok deux heals sachant qu'il y en a un c'est un healer healer et l'autre c'est un healer DPS c'est pas mal là. La troupe cible récupère immédiatement 10%. Bon, là c'est dommage parce qu'on n'a pas de tank. Donc euh, l'autre à 50 millions, il a un petit peu éclaté. Hein. En revanche, heureusement, on vient se servira de ses buffs. Ah, C'était évident avec un joueur à 50 millions, regardez. Je vais l'exclure lui, oui, et moi-même, je vais partir et je vais retenter. Je comprends. Par rapport à ça, alors la, la semaine dernière, non, il y a deux semaines, quand vous m'aviez dit que vous galériez à, à trouver un bon groupe et à faire le mode légendaire, je vous avoue, j'ai pas compris et je vous l'ai dit dans les commentaires et sur le Discord, je ne comprends pas parce que moi, c'était pas assez crème. Mais là, j'ai l'impression de vivre la situation que vous avez décrite la semaine dernière. Mais en plus, encore une fois, il y a eu un patch, c'est quasi certain. Allez, on réessaye une deuxième fois de faire un groupe et on va finir en parlant de KVK. Mais en tout cas, si Lilith ne change pas le système là, et si les joueurs ne montent pas leur niveau, soit en stratégie, vous voyez, lui aussi c'est n'importe quoi, soit en stratégie, hop là, je l'ai exclu, soit de monter, et d'ailleurs je l'avais déjà exclu, je ne comprends pas que je me retrouve avec lui, hein, soit monter la stratégie, soit monter euh, les, euh, les DPS des joueurs, un moyen de faire plus de DPS, il va être, de mon point de vue, quasi impossible, actuellement en tout cas, de réussir à faire... Tous les commandants légendaires euh, en niveau légendaire, que ce soit Frida ou les autres, moi j'en ai passé un, c'est vraiment de la chance. Bon, vous voyez, j'arrive même pas à constituer un groupe, ça doit faire 3 minutes qu'on essaye là, alors ça paraît rien 3 minutes, mais c'est super long. On va lâcher l'affaire, c'est pas grave, on va partir sur le KvK, et vous le voyez, encore une fois, n'hésitez hein, pas à me mettre en commentaire, à me partager votre expérience. Car même sur des commandants faciles, Frida, elle est simple. Si on la bourrine, on doit pouvoir la donne super rapidement. Eh bien, c'est la galère à présent. Je vous dirai si au final, j'ai réussi à les finir tous ou au moins un ou deux. Actuellement, j'en ai qu'un de fait. On va finir avec le, le gros fight hein, du moment. C'est évidemment celui du 1671. On a déjà été le voir en début de semaine. Le C1 11 33 avec le 23 38, le 20 10, le 18 75 et le 16 71. Grosse communauté française sur le 20 d'ailleurs qui recrute très très activement pour continuer de se renforcer. Peut-être potentiellement un futur très gros royaume. Le 20 10, ça va aussi dépendre du résultat de ce KVK. Et croyez-moi, ça fait trois jours qu'il se fight. Et regardez, je vous ai montré... Cette, ce screen et cette position, c'est pas en screen, cette position en début de semaine sur les terres du roi. Et comme vous le voyez, ça n'a quasiment pas bougé. Je vous disais, le 1671 hein, est en train de perdre sur différents fronts face au 1875. Eh bien, ça ne bouge pas. Regardez, ça tient toujours à pas grand-chose hein. Mais si on regarde sur ce côté-là, très précisément, ça brûlait, mais ça ne brûle plus puisque ça brûlait il y a deux jours. Hein. Mais ça ne brûle plus puisque les mecs sont encore là. Donc là, ça peut-être ça rebrûle encore. Non, là, c'est en réparation. C'est de l'autre côté que ça attaque, hein, quelle que soit l'heure. Moi, bon, ça, défend, ça défend, toujours en Zenobia. Ça attaque en Tarek, euh, Pacal, Tarek, Pacal. Ça fait. Très très mal, de l'autre côté, C'est pas le seul front en plus qu'il y a. Hein. Il y a différents points de contact. Alors, on n'est pas en heure pleine, mais cette fois, c'est le drapeau des 1875 qui brûle. De l'autre côté, ils n'ont plus de points de contact ici. Pour le moment, ici, ils n'ont pas de points de contact. Hop là, vous voyez ici, ils n'ont pas encore de points de contact, hein vraiment c'est très très très chaud là ils sont avec leurs alliés donc forcément même si le drapeau il a l'air éclaté c'est le temps que ça s'affiche il n'y a que peu de points de contact à ce stade et on a aussi une isolation au niveau de certaines portes hein, où c'est sorti et là hop là regardez par exemple sur cette zone là on a du renforcement de flag. Les mecs préparent. Si jamais ça devait venir se fighter, hein, ça prépare. Ici, ça renforce, ça fait des gros blocs. Vraiment très très grosse zone de fight. Alors, je ne dirais pas que c'est gagné pour le 18,75, même si je l'ai dit il y a deux jours. Mais à ce stade-là, normalement, il devrait gagner. Mais ce n'est pas encore plié. S'il se relâche, on a déjà vu des royaumes. Perdre à ce stade-là, notamment des royaumes où euh, Baba était présent par le passé. On a déjà vu des royaumes, on a vu les JWM par exemple perdre leur zone et regagner euh, par la suite. Hein. D'autres comme le 12-45, perdre leur zone, la gagner, puis la reperd après au niveau de la Grande Ziggurat. Donc franchement, tout est encore possible à ce stade. Je vous le redis, rien n'est fait. Il reste encore plusieurs jours avant que ça soit fini, même si ça s'essouffle. On peut avoir encore une fois une surprise et le 1671 et leurs alliés gagner ce KVK ou le 1875 maintenir le, la tenaille autour de la Grande zigroite, Ils sont quand même bien partis là pour l'avoir. L'ouverture n'est pas encore annoncée, si je ne dis pas de bêtises. Après, une fois qu'elle sera prise, ce sera évidemment terminé.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 Make it